nazina zika kwaka wote zoku banga yafuna muzilikuwa account alimukogopa bya bagizako mwengo utukumukulu tha mali ya development bank development bank KDB you are not going to hamu uganda development kenya development bank kwabiche singazo kunyiza kwekura abantu bajja muno bapangisa bupanga na bizimbe biri permanent amaagoba sentence zibakwangaga abo sentence zibakola ati free banayugana babu bii haka twenza naze for mitiliza nga emisango jibalini ate twagala kusasunda property abwe boli property pangisa pangise baleta nga baba Banda yugana tebaina wano property ensonge taliji tukenda kuba kuruta amale mirundi ata kumukuru sege segbirinya kubanga sadeko musango gwo gucujo ngo na yobo abakurubaga bali si yali mu chibuga to mukuru segirinya ate no bujulis obwaza nnye akati waluba ku polisi abo mbulira bulungi nyo ababirawo akati bitamwonge ya jana arani segirinya ne arani ko ku popo simanja guest rest house mbunga batese byo akati omuvukye yatemera dala yaze badata mantya bantu abo zina basibabulirudako Government yokuona siwa, utema avan tuaboni, but ala niswanya na bama njine, akida tabamanyi bama, tu wasisi akati netoebozo, avali balumi disa bavani, au yuko crime prevente, e e, e, e, mugeende dira chii, chii, aina chini mani, mugeende mwa antuma, mwa teke moko tio njima, baje kudafu, kakaati, bino vyang, visele vyechi kira, kakaati, tuaga la bata bani, wuyechi kira, noda naka kula chii, Ato Kubanga bébé Jambia. kira la si bitu. Et endala Indala, yeah. Kubanga Yes. Yes. Bang yes. a Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. you. Yes. Yes. Yes. Yes. On a un mannequin. On a un mannequin. On On a un On a un mannequin. On a un mannequin. On a On a a On a On Éh, professor. <Yoda> <Benio> <ela> on ne peut pas dire que je suis un peu plus grand. Je ne sais un peu plus grand. grand. un Bamou marketing. A Bavanga, C'est une Ok, facile de c'est Mutakis, mchemoto kachama manda, yeah. abatrafiki, abatkwati, wenye onte mwana. Leaga la muzi vini, abakubimkazoe, ah, ye, kati kiti, yes, so, <laughs> Kumbanga bali mtiba taba ntumaluwa ni mbafu Nchimuwa kuteka mukata. kwa na Mbomu ni manteke mkache ya jagu nyo Nchimu nge job gendo kwenye kwa njuku Tumukunde mkezi nyo Nga tumukunda na dine tumukunde Nga tunu nye kwa president Mkunde Hii Bili kumuluwa kuhi sawa gurugu Haa bili kumusefeni Hii Kondola Hmm Netu Tugeina Tumukunda agenzo kusasula Mchalama tendu waga mbangu Dilege siba fwe wakendo kola Hbina cha fbina cha Echapipipi bidani yako bensobo. Nambo la, <laughs> <ambula. laughs> mm. nzima ndakisho kusasulaje. Mm. Kila wakupulakota wa afum, aina face ya shiyanso hukana. Mbola, la, dawa zavyere mo office. Munto na kuvise, misa mirundi kwa ya. Mm. <laughs> Tum, no mani ya tiba no badina. The point is there is a ready made solution in the kutoare, okero zero ichi kutoa, <laughs> kitoa for thirty days. Wakendo wakendo yimkuati. Presente, não vou te ver. Eu estou dizendo que Amiens, je suis venu à la maison. Mm je -hmm. suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Oh, il y a de des nomadien, Tu m'as coupé. Il y Ie anti bango biye, strategy mm -hmm. na mgoventi wa mbabali Mwa chumayinti mwasembe ni bango wa mwande watu mkunde Ie, andi kakati mkundi Na munu yu vizo ni mm -hmm. bango biye, mbili mm -hmm. kumplote kitinga business ya Yes Umutu wa oga ni Mbiti nifu Atiwa wabamu, yewa milioni za dola msa Na sana mm. uh -huh. mkunde, yewa watu ulian naita ita mkabushen, na kuriye tinga wei chifu Ngo msara wa milioni ya linja kulatu Bonga journée, je vais vous <muchas> montrer. Je vais <muchas> vous montrer. vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. vous montrer. Je vous ah ne mani, mm. pas attendu pour bas coller. Bon ben c'est pousser. N'arinco, yo sont mauvais, ben cartier. Ben ya ya me? des contraintes, balimes. Ça va être pas mal, ça va être pas il n'y a pas de Il a pas de de problème. Il a Sivanovasiru Ngolo dinaheti wako lachii Tumuevasa ya lehalo wazza Tumukunde msfete Yee Mukunde ya kubaba Barugasa Hee yako Programuza Nata Nja mukba Katia sasa kanduka mungu Akesa kateke uva Mupingye njuni Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha na hupindi veshi ya jingi sijaate nyo nyimbe yes abagwa nyuma nonga atalula baba omuganda kutia singe muganda nyimbe ndala kugati olumberwe nyo no ngaku atayindi ate kubanga yagenda mu yes, yes. yes nga mbisa uaa semu wogere ni ba lete ichira kwa vahaa waa yogera niti umutu ya fudama sasa ya lete driver we na hake na mkuzika ngayyo na anti ya anti ya fudema natapati kwa chima nyigulungi ya fudema sii niti kwa chima niti kwa chima niti Abajiashibu vitu sija wakasimifanya umbi ya baba wasiza. Namuavana bamuwageni. Na Asa, ati viti kana mifuko kupabu. E e. Abasajaja, mizani kaku, ononi. ya bana. ononi. Katika baje ononi. amani.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 Yakamanti era yes Erai... e era na kutegeza tulidaiyo. E kutegeza fa bagani mumbe duan wanyina na amuera tu chifuu bianda tu chukuba. E kutegeza e, mama we lera, we lera, baba ya okay. <laughs> haba kukandi wangisiri zao kakandi ya kade miyake meka kakati mu miyake wa yaeji jamu dpi ya mungina hamajo yes, kusina nasa yaeji muusiko munga mm. zi yes eji hati muwana minister internal affairs ya mufura um mayange ya minister of education wa awa finance yari mulema uji ya jani ubatu mm. wali wazaka lulumu wali wono michi niyugwimu kuzi kujari vita vous Vous travaillez dans les nations. Vous travaillez dans Vous Vous Vous Vous Vous Yes, I just want to reach you, man. Where you swing? Hey, ever seen anything? Gamali go, quand il parle, il take Il parle Il Il parle Il parle la Il Il Il Il Il Il Il c'est un peu de temps. Il y qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des qui ont été mis en place. Il y gens qui Il y des des a des des Mm. <laughs> I told you about okay, this. I told you mm. about this. I this. <laughs> <laughs> <laughs> I told to about this. I told you about this. I told you about this. I told you about this. I told you about this. going to you about this. I told I I told you I said, okay, <laughs> Et maintenant, je vais vous de la courrier. de la de de quand si on mettait ce les de pas. On ne peut pas se pas une politique un Il faut a By a to Yangabu. and Kakati, he up ignited. I've In spite of the peace, a the of the going to the Avoue pas juste, c'est de ça que vous me on bah -hum well in la Numbers, Catoufonobus, <laughs> sept. On est au septième. J'ai seven le gouta. Catogunoya, maman, le le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 c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. le C'est le cas. C'est le cas. C'est C'est Strategia <laughs> hivyo chakomu kumayumba kumopa. Lakoni umseja tangu liyama na mmoja ya vakazi inchirochona. Mopa kumayumba mawe. ya ina ni <laughs> <Tama. laughs> si inga afuga galoo giremani. <laughs> Yeye yeah has dominated the the <laughs> na ngalolo yes the behind the door as controls the front door wali muntu you.. la singa besi yemba mwe you mufuira wa wa Noise, <Zacharynah> yeah. Yeah. Yeah. Okay. For God. What do you go home and eat hands Start the disconnecting. They don't have In Written on Monday 25. God, how God your son government. But part of government I pointed out in my that anybody who wants to defend to any do is book seven. Seven, Museven politician or yabira to inner states yes. harmony society yes is revolutionary term limits we are 70 to no we are we kilometers Baba, pas un problème. Vous avez un un problème. Vous avez un un c'est <coughs> un il y a des gens qui Il nandu a des gens y a des gens qui ont tu y a des gens qui ont y a des y as je ne vous de de Ministre de la ministre de la ministre de la République, ministre de la République, ministre de la République, ministre de la République, ministre de la République, in support, <laughs> In order primary education UPE, that the teachers were always mixed. they would use UPE and USA of standards. The master group was not the ministers. The point is that the ministers are like We are not attacked by the men, we are pursuing the same agenda. The food sold in the current the, the changes in the management. The team was blaming the Minister of the government. But, I don't know. Do you know that you are not a minister? not. are are je un cadeau. Vous cadeau. Vous Vous un Vous Prenez je la vous vous vous vous vous amana ana <tos> <I, tos> ba <tos> ba baba bage doctor don't call me because I'm going to be a member. I'm not running for office. to Kagati ni sababu kazi hava fevatu juu ogoro, noma kazi na kulu meta matukuzi. Boka, tukumbali hivyo -hmm. sijui, fua basi nakuza mama -hmm. muari, mm saba -hmm. sasa tume goe, kuba ine moto kai, noma kazi weti yako sababu Ah bon, soso la nani, ah voilà deux zé. Capitaine, ah bon, la drogue, non, ah bon, pour des gens j'en ai. ah programme à les cadeaux de les Oui. Vous avez tous les cadeaux de les et t'es what do you do? T'es un peu comme un -hmm. petit Covid comme un petit peu a un petit peu comme un petit peu comme un petit peu comme un petit peu voir un petit un un Do you know where he was? I was <tries> in the same and for you yes. you yes. get going to I see going to I am you in I same going to for I am going to explore. I going to I I going to police I that I was a number with them. I see. Nena But. Already you seeing people. Avez joues, ne met pas un palier avec une Mysterie, l'envie dreille avec une personne Il de se il des gens de We are suffering of COVID. Yes. a have, to Tunisia to buy some going to Peru to buy some going to to have going to Peru to have going Bant himself, sent, sent the two the accounts, sisters, and the band. The that the riots, in the the president, for the president, the president, the president, a president, president, the nini msefi ntachiraba ndo kukaraba kakati kankumutu hapa said no. ndao a minister in the guinness of record at wa finance umusajuyi riyas <laughs> msajuyi riyas <laughs> msajuyi riyas <laughs> msajuyi riyas minister wa finance yes kambiyayogila yes. we, we wish for our goods. yes msajuyi minister for a well yes, yes. Uh, they have their problem irwanda mwaba kawamu yes. Non, non, No, okay. because the solution is up. Uh, Until you look to solar, you know, sugar, uh, <inaudible> One, Korea. One, mm. network a uh, Yes, but how can you You know, then, mm. market, You you have a whole street. You have a group. You have people who don't mean mm. You Uganda. What day Uganda? Mm. A yeah. One. And a man. She's you know into you know tu es là, tu es là. Si tu es là, tu es là, tu es là. Je sais Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne ne sais pas. Je ne ne sais pas. Je ne mwa bali mu central bank wa shudiru banka yes. ya shudiru ni bachi mm. bachi wakitegeza ti banke chovala babo wakite na murwani na nyu shudiru nachi ti mwe bomu avungia kwa munda si ati mumugira mukonzi misana tuko bwe ngu bawe tetin kwa rako vena konento yakajigi bago lupya bore atuwagire muhozi president eta kogegeze gumagana ozemba tulabana yakwandiki debalu de, ole loya natuwa Zizemele Ngoyo Ngusule Dalu mkulise zikuwa Kakati Kakati mkufuuliza mm. Zizabu unji hobi Kukilisi dolu wajimofu mm. Tu banka mwazi banyi Ngele jezi tuteseteza bazifuna ryo Ati mponi mme Iii Vibati nanga kwa Banani Babani Ya geni Na yube bali Bwe Kew mwoy Badini zimu Kwe njiwa ogera <laughs> Mnie Nyebukwe Nyebukwe Nye. <laughs> Nye. <laughs> <laughs> Nye Ring. Mm. Yes. yes. when you want bank. to ring, We have to make. We have to make. We have to make. to make. We Yes. to to ring, We have to make. We Mwia wuda, bante ba biawu. Mwamba yukoondi. Luo chashe. Atenda ya. You cannot kusato. Je ne sais pas si vous avez un problème. Vous avez Vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous Vous avez c'est un monde qui est isolé. Il y a postinga 2000 Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous dise, vous and que je vous dise, vous voulez que je vous dise, vous voulez que je de mais un problème qui est fait. C'est un problème qui est fait. C'est un problème qui est fait. C'est un qui state will never mistake house. Here, people will say the care but the president will be able to to Maybe we should go percent. As I just said, we seven here. Two, two, we seven. You move bank thirty percent, thirty percent. Now, will you If Fumba, every new year et bon, no garcène pas il y a un. un. un kasakubwa lakabla kwande umu bwafati muboridjabala ba jiko fa oria gani agina baanavyo sematiba niche kuaba bali da nironga nzilo niniwele na bulaga banani nichi kuaba ni zinatabala tabala budi tabala budi wa jumaa wa bashiri mm. e wa situationi ya ba baha ba baha baha baha baha baha baha baha baha baha baha baha baha baha baha baha baha baha baha baha baha baha baha wageno kutabaganya bali bi ya dafu mwadishaba we amudere ngai cha siri neita ina wa dr sayo kufuru makambara abaganda tukashotuka government kwa baya galo wuleni waita niringe tatikalia ya for you don't know e yamba kisolo e If you bring one, you are confirming it, and you are now brought to Abbasia's by the down. This money was supporting Basias cannot enact a lot of <laughs> no, you can't. You the root What is this simple? Because in let government banks, c'est ko olina alemeza kubanga nda karamuka to mu TV ya no ah kirwadde echa bien ya pressure kakati mujajje ebisekadde mujje kubitu alamu te twagala mufe ate aba aproma abagenze yo weekend itagala ya sukari ti muwe bale nyu mugenze ne mufuna eddagala tokuba wa enamba mukiradi cha sukari ate beinsa chibasingo kwaga alamu bot ne iba galamu muberewo tokutonotono kuba kusinya musambu note bill Eri note musambu nya musambu musambu bot bill ge Puresha, alusazinu, kansa katono, akama vena. Genda, ngataka. dagala, badokifesas, bali mkujia, bulonji, nore songeno. Kwe simu, no, nya musambu, not bili. Nya musambu, musambu, eyo, le dagala liyabadokanjabu wa bulonji. Mukuru tamoroba. I want to restore confidence, but just the receiver. Let take him up. I'm to take it. Yeah, I'm going to take it. No, no, no, no, no, no, no, That was insured. People was beyond the three million. Had to wait for the <testù rebellion> ah, But we, <surrendered> <H aperipts> and they had to wait for a almost 20 years, and was closed more than three million assets mm -hmm. Bank. however in all of the accounts will see you with the two savings, savings. Mm -hmm. this was deal from the former Thomas in order to avoid kakati and the ya na Kakati assets des bâtoirs nanga ya de wa ya kuanga na and Nairobi? what I Tanzania and Kenya oui. Il Yes. a des gens qui sont sont se sont en train pourquoi le centre banc? Parce Bank tu dis à quoi Qu'à partir de la vie que tu n'as vu. Tu vas y I tell you this, mm -hmm. all of this was the bank of Uganda, the bank was operating well, yeah, owing to the suite of banks in their region. This the Uganda has closely, money can be rescued, which goes that, which means that a woman who buy the food, to reject it. I said, a Yes. In Sweden, But <laughs> What about who all the same time, Sergeant? All of these demonstrations of authority. This is happening in the majority in Uganda senti baka tu the same mungu niti chichi baka tu kukuli niti luna mumuji kati these people these socialism musebe ya chiyagwa na heba sigat niti the same pole. kujia kulera weni ni nevi ati mungama tu mzaule kusajja kwa mba tutwa nika kukamba mungu twa kalogo seba waka fungo na ndiko katika mkukuli mbya masami romaji mbye eti wati mwonsi wafasajja bale yili ati chisoboka ati wati Is a fly, fly. The train is. <laughs> you have a, have a mark over the traffic jams. was this in? Katati. I think we will do. We to Gudu. to to Like a ndongo Gwagundi Before like a ndongo man, the faith was spreading Was it boda boda people? Put inside not tuk dukam Kati yunali Like a tina yali mboda boda And I asked it Genos are involved in the big trouble Eh, what was it? Bumkwa atakaina we Kupang kapa genos what was it? Intervention, <inaudible> <inaudible> yeah Mme, intervention Want to solve the border border boda boda poli Ndiya babana baga lukoda Omano nasiba border bazaala Eh, what? <inaudible> <inaudible> Oyirona Nous les vous avez. Si mon We can even n'a vous mangez il y a Il a des Il y a Il y a des choses qui ne sont Il y a des choses Il y a des ne Do you a des gens qui bien. tu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 Continue à parler. de a on a dit que les gens ne pouvaient pas faire des choses. Ils ne pouvaient pas faire des choses. Ils Not Musangu Musangu Musangu Not Tese Ati papaletedi Dorongi Okulabanga buteledi kwebaza baza Awa kumanda sisi wafuwe na kwa wa kwa ya Baba kubalwa kumkolea Omuchala Hanifasi, nawe, tukutumide tu, kwa horefu amu enansa uramu ya feni. Tujiajiba majimisi na utako uruwa uh, liru, manyo programu ya singa, mungi na mungu deko, mm. kari na feni tuzeo kusandi, tudemo aga imusana. Mungende <tifitimu> mungu mchalo, liku nemu boku soko. Kudemo yes. Akali, it becomes a safe. Um. Baka, itu the same, mungi tienu. Mbawa, wana nebapalero, nebapalero, kati ati yi kapmenti yemu. Mungu mungi ni, ni Kale, <tifitimu> kwa yumu ya pamu. Kari, programu wote, kari zekisele, chulungi